Salut, moi c'est Camille. Chez Nalo, je suis community manager, donc je m'occupe des réseaux sociaux et un petit peu aussi de la chaîne YouTube. Donc en général, si vous avez des questions ou autres, bah c'est moi qui réponds en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner. Je t'ai raconté la fois où euh, j'ai dû choisir une LV2 en quatrième et euh, bah, mes parents avaient acheté tout ce qu'il fallait pour s'enseigner sur l'espagnol, pour reprendre les bases, pour pouvoir m'aider, etc. Et comme j'étais un petit peu rebelle, bah, j'ai décidé de faire allemand et je l'ai regretté jusqu'à l'année dernière, dernière année d'études, dernière année où j'ai dû apprendre et parler allemand. Et euh, pour tout vous confier, je ne sais toujours pas très bien de parler. Alors mon talent caché, c'est euh, tout ce qui va être un peu manuel, mais je dirais en particulier l'aquarelle. Euh, J'aime beaucoup l'aquarelle. Je dis pas que voilà, je suis euh, le futur Picasso, hein, mais euh, je me débrouille pas mal. Et Picasso faisait pas d'aquarelle en fait. Euh, cette question est horrible et je la pose à tout le monde d'habitude. En premier, je vais dire Old Money de Lana Del Rey. En deuxième, je vais dire Happier Than Ever de Billie Eilish. Et en troisième, Everything I Wanted de Billie Eilish aussi, parce que je suis une grande fan de Billie Eilish. Voilà. Alors l'application favorite sans hésiter, Instagram. Voilà, je suis community manager. Euh, TikTok est en train de repasser un petit peu dans Instagram, mais euh, bon, les réseaux sociaux en général, quoi. Euh, donc, mon premier animal de compagnie s'appelait Salsa. C'était un petit caniche. Après, j'ai eu un petit chat qui s'appelait Java. Et ensuite, j'ai eu Rock et Roll, pour Rock and Roll. C'était deux petites tortues trop mignonnes. Et donc, vous pouvez voir qu'avec mes parents, on a un grand sens de l'humour. On donne une onde de danse à chaque fois pour nos animaux de compagnie. Donc, euh, on ne sait pas comment s'appellera le prochain. Si vous avez des idées, mettez-les en, en commentaire. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, vous mettez un petit like, c'est sympa. Abonnez-vous à la chaîne. On sort une vidéo tous les dimanches à 11h en général. Et merci de votre soutien. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut